Et salut à tous, c'est Skaspirit, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc c'est bon, le jeu il a que plus. Euh, aujourd'hui, euh, j'étais parti voir un petit peu les quarries, comment ça allait, comment ça se passait. Ça se passe plutôt bien comme vous pouvez le voir. Euh, ça avance vraiment bien. Ça a miné euh, vachement. Attendez. Oh, il faut que je régler ça mon paramètre après. Euh, Ouais, donc ça a vachement bien miné je trouve, euh, ça a miné jusqu'à la couche, attendez je vais vous dire ça, Hop, euh, couche couche euh, 25, donc bon il reste encore un petit peu mais ça a vachement bien miné et puis aussi euh, on va faire aujourd'hui un petit stockage d'énergie. Donc euh, voilà, l'autre query envers ça. Euh, donc on se retrouve euh, juste après quand je reviens à la base. Je suis coincée. C'est bon, voilà. Donc on se retrouve euh, juste après quand je reviens à la base. Allez Petite ellipse Voilà, donc on se retrouve, on est dans la base. Euh, donc comme vous pouvez le voir, si je tape or. Donc euh, voilà, là il y a tous les minerais qui ont été minés par les queries. Donc on a du copper de toutes sortes. Non ça c'était dans le nether. On a de l'alu, on a du fer, on a de l'osmium. Oh du chani, il y en a 65. Euh, sans compter la redstone, red. On en a 12 000. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a du diam, diamond. On en a combien 275. C'est pas beaucoup, mais bon. Euh, c'est qu'on est même non c'est qu'on n'est pas encore arrivé à la couche redstone diamant c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement que ça il euh, y a quoi d'autre euh, on a du lapis 3900 ouais ça quand même euh, et puis ça s'appelle coal voilà coal 15000 ok c'est pas mal c'est pas mal donc ouais c'est assez rentable les queries. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'entends pas encore le son du truc là. Aujourd'hui, on va faire un petit peu euh, de comment ça s'appelle de, de stockage d'énergie de chez. De chez euh, euh, Mécanisme. C'est vachement plein là-dedans, là, je vois ça. C'est quoi C'est des petits ou c'est des grands Ouais non, en plus, il y a. Il y a un 4, 2 4K et un 16K. Ok, et là, pas 64K, non ça c'est un 1K, tu m'étonnes. Ouais, donc il y a quand même que des petits qui sont remplis, mais euh, va falloir qu'on en refasse un petit peu je pense. Donc euh, voilà, c'est plutôt bien, vous voyez, ça se remplit, ça se remplit vachement vite. Là, euh, je sais pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Voilà, donc euh, bah là ça se remplit. Euh, le petit réacteur va-t-il bien Le petit réacteur, il est nickel. Ouais, le petit réacteur, il est nickel. Euh, il reste à 420 de radioactivité. Et euh, niveau chaleur, ça va. Regardez, c'est parfait. Et ça produit presque 10 kg RF par tic. Donc, on est bien. On fera pas tout de suite le gros gros réacteur de mécanisme. En plus, coûte la blinde. Donc, euh, aujourd'hui, mécanisme, bah, c'est parfait, on y est déjà. Donc, il nous faudra des basic induction provider pour faire des advanced et des élites et tout je regarde pour l'ultimate bon ça l'ultimate stock 512 gigajoules stop en fait je vous arrête il faut mettre des, des providers pour récupérer et sortir de l'énergie qui se trouve ici euh, et il faut mettre des sel des, des cellules pour stocker l'énergie donc en fait, euh, j'ai dit totalement du caca, je vous réexpliquerai ça euh, en détail euh, à la fin de la vidéo. Mais euh, donc ouais, ce que je vais ce que je vais vous dire euh, là, c'est pas euh, c'est pas c'est pas ce qu'il fallait en fait. Mais par contre, euh, les crafts, euh, c'est ça. Voilà. Allez, on continue. 512 gigajoules. ceux-là ils peuvent stocker 127. Ils peuvent stocker, je vais vous dire ça, Ils peuvent stocker jusqu'à 130, je crois, quelque chose comme ça. Ça doit être écrit là, 128 mégajoules. Et eux, ils peuvent stocker 512 gigajoules. Donc euh, bon, autant vous dire qu'on n'y est pas encore, hein. d'accord euh, Qu'est-ce qu'on a là Advanced. Ceux-là ils peut stocker combien déjà 1 gigajoule. Ah oui, d'accord. Genre juste le basique qui peut déjà stocker un gigajoule. Très bien. Bon, on va le faire. Hein. Et on va le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Alors, on va aller se mettre sur notre petite euh, table de craft, crafting, tout ça. Hop, voilà. On y est. Euh, donc, pour faire un basique, est-ce qu'on peut déjà en faire Ok, on n'a que ça. Il nous faut. Il nous faut, il nous faut du lithium. C'est fait comment ça Chemical Crystallizer. Du lithium chemical Crystallizer c'est quoi ça? Chemical, Chemical Oxidizer, Chemical Infuseur, Chemical Injection Chamber, Rotary Condensateur, Chimical Dissolution Chamber, Chimical Washer, Chemical Cristalliseur. Parfait. Il est là. Il nous manque des gaz tanks. Des gaz tanks, ça ne va pas être compliqué. Là, on en fait deux. On va même en faire un peu plus. Voilà, soyons fous. On fait quatre gaz tanks. Et il nous faut aussi du. Steel casing, donc il se fait comme ça. Parfait. Alors, donc, chemical crystallizer. Donc, on va en faire. Il m'en manque. Il manque des basiques contre le circuit. Ça, je sais pas si on peut en faire basique. Est-ce qu'il y a le craft Non, il n'y a pas le craft. Euh, je sais plus comment on en fait. Donc, euh, à faire. Euh, je crois c'est Iron, si je dis pas de bêtises. Avec de la redstone, j'ai même plus hein. vraiment red Ah, la iron redstone. Je crois que c'est ça, je suis même plus sûr. Je, je sais vraiment plus. Hein. je suis tout rouillé. Ça fait hyper longtemps que je me suis pas connecté euh, sur euh, sur Minecraft. Non, ça c'est pas ça. Apparemment, bon, on va terminer quand même ça, mais apparemment c'est pas ça. Ah, c'est peut-être que euh... bon, on va déjà prendre de la redstone. C'est peut-être avec de l'osmium. Oh, Osmium. C'est peut-être avec de l'osmium. Je sais pas. Je <rire> sais vraiment plus. On va tester un petit peu. Et ouais, c'est ça. Non. Bon bon bon. Euh, ok. Bon c'est bon, on a assez pour faire notre chimical truc machin. Donc je suis c'est ça. Voilà. <coughs> oh, je suis pas bien, je crève depuis hyper longtemps là. Euh, chemical cristalliseur Hop. Alors euh, bon, on va les mettre là. Tiens, il y a une place. Oui. Le petit frise, merci. Il y a une place là. Hop et hop. Oh. La tête du truc, j'ai l'impression que c'est du goudron. Bonjour, je vais faire une route en chimical cristalliseur. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre euh, Je sais même plus, du lithium, je crois, c'était ça qu'il fallait. En parlant de lithium, euh, je vais bientôt faire un, un, un jeu qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Euh, et qui m'a l'air vachement bien. Lithium dust. Comment on fait de la lithium dust Ouais, bon, ça devait pas être celui-là. Ça devait pas être cette, ce lithium-là. Voilà. Euh, C'est quoi donc Il faut du lithium Comment on fait du lithium Très bien, merci. Ah, donc en plus, il faut un chemical oxide. Rotary condensateur, du lithium, du liquide lithium. Très bien, merci. Ouais, alors. Euh, comment vous dire? Google est mon ami. Hein Parce que là, pour faire le lithium, je sais pas trop quoi là, j'ai pas compris. Et donc voilà, on se retrouve après un long moment de 3 heures d'attente de craft à l'infini. Donc je du craft plein de machines. Euh, et donc euh, voilà, j'ai des thermales centrifuges. Et le truc, c'est que ça produit extrêmement longtemps donc euh, voilà pourquoi j'ai attendu hyper longtemps donc j'ai trois stacks de tiny pile of lithium et donc ça produit mais lentement lentement c'est pas possible j'ai envie de mourir tellement ça produit lentement quoi regardez regardez c'est j'en peux pas j'en peux plus j'en peux plus j'en ai marre de craft donc bon voilà voilà Attendez, hop 36 on a de quoi refaire voilà lithium 24 lithium pour plusieurs stacks de trucs oh là là j'ai envie de mourir hein. j'ai essayé enfin j'ai essayé de voir pour l'overclocker il faut des 10k coulants de sel qui soient se avec des tinplates qui soient avec des coulants de sel qui sont jamais j'irai dans Industrial Craft jamais je sais même pas la peine bon euh, bref ce sont de papoter, donc nous avons notre lithium dust. Et il nous faut. Euh. At. Mécanisme. Il nous faut nos petits trucs. Basique. Induction, provider, tout ça. De la mort qui tue. Parfait. J'ai pas crafté ça. Mais. Pff, et c'est Craftception le truc, hein. Des craves dans des craves dans des craft, dans des craft plus il faut que j'ai cherché euh, non c'est pas ça mais bon je prends quand même c'est ça voilà faut que j'ai cherché ça pour faire ça au début ah. c'était simple maintenant maintenant c'est plus simple du tout attendez comment on fait hein, ça c'est stock combien ce stock 8 gigajoules Comment on en fait un comme ça Ben parfait, euh, parfait. Voilà, on en fait quatre. Faut en faire un comme ça aussi. Hop, alors hop, un comme ça. J'en ai déjà fait un. Non, je n'ai pas fait. Mais non, faut que je grave d'abord celui-là. Attendez, euh, basique. et Si j'en ai déjà un là. Ah, oh, c'est juste il bouge un peu le truc là. Hop, alors. Ok, normalement c'est bon. Voilà. J'en ai un, et j'imagine même pas pour faire ça. J'imagine même pas combien de temps il faudrait là. Quand je sais qu'il y en a qui ont automatisé. Bon. Voilà. Attendez, parce qu'il me faut aussi, il me faut euh, ça là, les inductions port et les inductions casing. Oh, ça, ça va, c'est du style. Alors, style. Euh, style. Très très bien. Et ben on va refaire du style got Hop, voilà, je comprends pourquoi il y a le mot craft dans survival mode craft. Hein. Petite ellipse, voilà. On a bientôt fini de faire notre petit style dust Voilà, là c'est fini. Et non, non, tu te calmes. Voilà, et puis là c'est fini aussi. Oui, tu merci. Et donc maintenant, c'est quoi? C'est enrichi, non, c'est pas ça. Smelting, tu mets là-dedans, ça cuit, c'est très bien. Voilà. Donc, on a notre style. Hop, voilà, tout est cuit. Alors, euh... ah. On retourne crafter. On retourne crafter euh, ça. On d'en avoir un stack. 28. Il en manque un peu. Et style, est-ce qu'il nous en reste là Il nous en reste 13. Ok, donc, on va juste faire cela. Il faut des élites. Est-ce qu'on en a des élites Non, bien sûr, on n'en a pas. Euh... Il nous faut ça. Est-ce qu'on en a des Non, bien sûr, on n'en a pas non plus. On n'a rien du tout. Voilà, les rouges, on les fait en bleu. Et les bleus, on les fait en truc. Parfait, voilà. Bon, on va faire un petit euh, stockage d'énergie. On avait dit qu'on le ferait ici. Euh, je sais pas trop où. Hop, voilà, c'est bientôt fini de creuser, bien sûr, ça c'est avant la fin du creusement, du creusement, ouais, du creusement. Euh, alors, hop, hop, hop, on va juste en faire, Attends, hop, on va en faire un là, et un là, un là, on va mettre celui-là ici, on va déjà essayer de terminer comme ça, il en fallait juste ce qu'il fallait, voilà, parfait. Maintenant, avec une wrench que je n'ai plus. Il va falloir qu'on change l'entrée et la sortie. Et après, il va falloir qu'on qu prenne ici des infinites. Un Phi n'a -er. euh, Il n'y a plus d'infini. Oh, c'est moi. Bon, c'est pas grave. On va prendre des Ulti. Juste pour vous montrer. Ul. J'avais oublié que le T rentrait pas. Des Ultimates. Parfait. Hop. Allez, hop. Ça, ça dégage. Euh, donc, après avoir pris les Ultimates, il nous faut donc... Une Wrench, que je n'ai pas non plus, bien sûr. Une Wrench, merci. Euh, on va prendre laquelle On va prendre la petite Wrench comme d'habitude, Christian Hammer. Hop, c'est parfait. On va pouvoir faire notre entrée notre sortie, et on sera bien. Une autre sortie. Ah Pourquoi tu ne veux pas C'est parce que tu es déjà relié, c'est ça C'est pas la bonne Hammer, pardon Ou alors c'est avec un bâton de, je sais plus comment ça s'appelle euh, Mecha Sinon je crois qu'il y a un bâton qui se recharge Je sais plus comment ça s'appelle Ça s'appelle Le configurator voilà. Ça se fait comme ça, on va le faire rapido On va le recharger rapido aussi Alors, sûr' que si tu essayes de rentrer avec la vingt Je ne te rentrerai pas Donc le configurator, il est où, il est là Il manque à peu près les trois quarts des choses On va faire une Merci On va faire mais si on a des sticks, qu'est-ce tu nous dis qu'on n'a pas des sticks Ah bah oui, d'accord, ça marche pas, d'accord. Très bien, Wood. Très, très bien. Euh, start. Allez hop, fais-moi des planches. Fais-moi des planches. Fais-moi des sticks. C'est parfait, voilà, on a notre configurateur à ah, hotpot. Est-ce que, attendez, si je casse ceci. Il se remplit, non, il se remplit pas. Pourquoi il se remplit pas Nya, Très étrange. Attendez, on va enlever les infinites euh, câbles machin. À la place on va mettre nos petits câbles tout pourri nous on les aime bien. Euh, ah d'accord, je l'ai perdu, non il est là. Euh, c'est dans quel sens Je ne sais plus, ah c'était dans ce sens là, c'est ça. Comme ça, voilà, on va comme ça. Et oui c'est bon. Et donc ouais, euh, là, le petit passage, on va voler une cobble ici. Je suis maniaque de la vie moi. après ah, on va faire le petit passage, on va faire. J'en ai aucune idée pourquoi ça marche pas, mais bon. Et donc, on se retrouve quelques jours après. Euh, juste pour vous dire que, en fait, j'avais totalement dit du caca pendant, pendant la vidéo, là, en fait. Euh, c'est pas... Euh, hop, vous allez voir. C'est ça qui stocke, c'est des selles. Et ce que j'ai crafté des inductions provider c'est ce qui permet de recevoir et d'envoyer. Donc euh, c'est pas du tout ce qui stocke, mince, voilà, c'est pas du tout ce qui stocke, donc là comme vous pouvez le voir, euh, j'ai mass truc, je sais plus trop combien j'en ai, j'en ai qu'un seul d'Ultimate de, de, qui stocke 512 de mais euh, j'en suis à je sais plus combien de, de oui de, de stockage, je pense que je dois pas être loin du 1000 gigajoules de stockage là, parce que j'ai crafté comme un gros porc, euh, mais donc euh, voilà donc euh, c'était juste pour refaire comment un petit fixe par rapport à ça parce que euh, c'était pas exactement ce que je vous avais dit quoi puis j'ai refait un, un énorme un énorme réacteur voilà il ya tout ça en, en, en, en réacteur à l'intérieur enfin un petit truc jaune euh, là il y en a 5 là il y en a Pardon, là il y en a euh, 16 si je dis pas de bêtises, donc ça voilà, ça produit tout ça. Et ça chauffe à 1850 tout ça. Et donc ça produit 46 000, 46 000 RF partiques. Ce qui est plutôt pas dégueu, hein, on va pas se mentir. C'est plutôt bien. Donc, euh, donc bah voilà. Et oh on se calme. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous a plu n'hésitez pas à le liker, à le commenter, vous de le partager et vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Salut à tous, c'était Spirit.